Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. on va voir deux nouveautés de cette nouvelle version, la 1.0.2. La première nouveauté concerne le zoom, on peut désactiver le zoom lorsqu'on clique sur la molette de la souris, en allant ici dans les préférences globales d'InScape, donc soit je clique là-dessus, soit je vais dans édition préférence, je vais ici dans comportement, on clique sur la petite flèche là, on va dans incrément, et on a ici la possibilité de décocher ou cocher, donc si c'est coché le zoom marche, si c'est décoché ça marche plus. Alors lorsqu'il est coché, par défaut hein, Lorsque je clique sur la molette de la souris, ça zoome. Et si j'appuie sur Shift et la molette de la souris, ça dézoome. Euh, deuxième nouveauté, la possibilité donc de faire une rotation du canevas en appuyant sur CTRL. et Je clique et je reste appuyé sur la molette. Vous voyez, je peux faire une rotation de mon document. Et également, si je fais CTRL-SHIFT et je fais rouler à ce moment-là la molette, la rotation se fera par rapport donc à mon curseur. Si je mets le curseur ici, vous voyez, je fais une petite rotation de mon document. Voilà. Et si je veux revenir à 0, ben, il faut que j'aille ici, vous voyez, et puis je vais mettre 0. Et je puis sur Entrée pour valider. Alors la petite astuce pour éviter à chaque fois de devoir taper 0, on va ici mettre un raccourci clavier. Donc pour cela, je vais aller dans Édition, Préférences. On va aller ici dans Interface, Raccourci clavier. Et on va taper ici Rotation. Rotation. Voilà, on va aller dans Vue. Et pour supprimer les rotations du document, on va mettre ici, moi j'ai mis CTRL 0, donc on va mettre par exemple CTRL 1. Donc, donc on double-clique ici, on fait CTRL 1 et automatiquement le raccourci est enregistré. Donc si maintenant je fais une petite rotation, ben j'ai plus qu'à faire CTRL 1 et ça réinitialise la rotation de mon document. Concernant cette version 1.0.2, le gros travail a été fait sur la correction des bugs. Et je mettrai en bas de la vidéo le lien vers le Wikiscape qui répertorie donc toutes ces corrections. Merci d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.